Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui Alors on va passer un petit peu plus aujourd'hui à une séance complète de 15 minutes pour vraiment aller travailler les muscles profonds, le gainage et l'allongement vraiment pour ra raffiner en fait pour affiner plutôt la silhouette et retrouver toute une connexion et une tonification plus profonde. Vous vous rappelez, j'avais parlé de la fausse inspiration. On reprend ça pour débuter, on va l'intégrer dans certains de nos mouvements pour justement gainer au maximum. Okay Donc n'oubliez pas, un dos bien long, c'est la sensation qu'on est tiré par un fil du sommet du crâne, le coccyx lui est plutôt lourd vers le sol, les genoux un peu assouplis, on ne barre pas les genoux parce que comme vous pouvez voir, dès que je barre mes genoux, mes fesses partent en arrière, donc la sensation plutôt que la queue de la colonne pendouille vers le sol et alors que le, le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Donc ça c'est nos deux fils comme un ressort qui s'étire, obligé dans tout ce qu'on va faire. Donc on reprend notre fausse inspiration je récapitule rapidement. On inspire normalement, on laisse le ventre gonfler. On expire, on va jusqu'à plus d'air. Donc tout simplement, on se vide de son air. On va commencer en fermant le nez et la bouche. On prend comme une fausse inspiration. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que... Je vais comme si j'allais inspirer, mais je ne peux pas inspirer puisque mon nez est bouché et ma bouche est bouchée. Mais par contre, je remonte, je remonte vers l'intérieur. Donc, tous mes organes vont aller se remonter et je n'ai pas besoin de connecter autre chose. Je n'ai même pas besoin d'y penser, je fais juste comme en apnée. Je prends une fausse inspiration. C'est le cas de le dire. Une fois qu'on n'en peut plus, on relâche, on inspire et on relâche. Okay on va faire deux fois avec le, la, la, le, la main, puis après on enlèvera la main parce qu'on va travailler avec des exercices. Let's go. Donc, inspirez. Moi, je ne vais pas bien le faire parce que je vais expliquer en même temps. Expirez, videz-vous de votre air, bouchez le nez, la bouche. Inspirez. Bah, fausse inspiration, donc. On n'inspire pas vraiment. Et on expire. Ok Je vais le faire encore une fois avec vous. Je ne vais pas parler, mais je vais le faire correctement du coup. Donc... Et on reprend un cycle de respiration normale. On va aller en continuer de s'auto-grandir et s'auto-allonger. Mais on va aller chercher un peu plus la respiration en pilates. Main sur la cage thoracique, j'ai vraiment les doigts qui enlacent mes côtes, comme vous pouvez le voir. Et je vais avoir la sensation, quand j'inspire, et je vais le sentir aussi, que mes côtes s'écartent, donc mes doigts s'écartent, parce que j'ouvre ma coupole en inspirant. Et en expirant, je referme doucement les côtes, je les laisse se resserrer et je commence à penser à la contraction légère de mon plancher pelvien et le remonter de mon ventre. Attention, zéro contraction au niveau des fesses. On reprend, on inspire et on expire. Donc comme vous pouvez voir, j'expire avec la bouche ouverte, détendue, je souffle pas, je ne mets pas de tension dans mon cou. Mais par contre, je vais chercher à... Donc ce n'est pas la fausse inspiration, mais c'est la connexion quand même que l'on a sentie un petit peu. On va se rajouter un bel étirement pour aller allonger, ça va nous faire du bien. Donc bras droit, levé, étiré, talon gauche qui, pou... qui se lève en poussant dans le pied dans le sol. Je vais aller comme imaginer que je vais attraper quelque chose dans le plafond. Et là, on va prendre une belle inspiration en ouvrant large nos côtes. Et en expirant, on va penser à se remonter la fermeture éclair. Donc plancher pelvien, remonter du ventre, on avale au maximum le ventre, on s'étire et on relâche. Même chose, bras gauche, on lève le talon, on s'étire, on inspire dans les côtes, on expire. Plancher pelvien, on avale le ventre, on s'étire et on relâche. On Donc maintenant, on va mettre nos mains derrière la tête. On reprend notre fausse inspiration. Donc, sans boucher le nez, mais c'est le même principe. Et je vais vous demander, encore une fois, toujours dans le but d'étirer, d'allonger, hein, de rentrer le ventre. C'est vraiment la meilleure façon de retrouver un ventre plat. De placer vos mains bien en arrière, dans la partie bombée de votre tête. Donc, je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux. Les genoux peuvent être un peu fléchis. Le coccyx pendouillant vers le sol, la tête, elle va Reculer un peu dans les mains. Donc, comme vous pouvez voir, j'allonge ma nuque, hein, je pousse mon menton un peu vers l'arrière, je rentre le menton légèrement et je pousse la tête, ce qui va me permettre d'étirer le cou et ça va nous faire du bien pour la posture. Donc, on est parti pour la fausse inspiration. On inspire normalement, on gonfle le ventre, on expire jusqu'à plus d'air, on bloque le nez, on bloque la bouche. On prend une fausse inspiration et quand on n'en peut plus, on inspire et on expire, on relâche. Allez, on le refait ensemble, moi je parle pas, on y va Maintenant, pour le dernier, j'aimerais bien qu'en même temps, vous poussiez votre tête et vous vous étiriez. Ça va faire du bien au dos, ça va aller l'allonger en même temps. Tous ces muscles sont interreliés, ça va, fermer, ça va former pardon, une belle gaine abdominale pour soutenir votre dos. Allez, on le refait ensemble. super relâché. On va continuer à travailler les obliques un petit peu et on va maintenir la position avec les genoux un peu fléchis en rotation externe. Les deux mains derrière la tête, toujours la même sensation de pousser sa tête dans ses mains pour allonger sa nuque, descendre le coccyx comme si c'était une queue et on va faire attention que nos genoux ne soient pas ainsi. Donc on va aller pousser un peu plus nos bébés orteils pour que le bord externe de nos pieds soit vraiment connecter et maintiennent l'ouverture, ce qui nous fait en même temps travailler nos fessiers et on aime ça. Donc, même principe, mais cette fois-ci, on va respirer en Pilates. Donc, on inspire dans les côtes, en expirant, connexion du plancher pelvien, on rentre le ventre et on s'étire coude vers gauche, pardon, vers le sol, coude droit vers le plafond. On reste, on inspire. Et on expire, on retrouve notre centre. Inspirez, auto-grandissez-vous. Expire. Et on inspire, on étire le coude vers le plafond. Et on expire, on revient. Encore une fois. Expire. Inspire, reste. Et expire, on revient encore. Inspire. Expire. Reste, ouvre les côtes, tire le coude vers le plafond en inspirant et expire. Engagement du plancher pelvien et du ventre, on pousse dans nos jambes, on relâche nos bras. Roulez vos épaules en arrière, beau travail. On s'installe à genoux à quatre pattes. Aujourd'hui, facile, on n'a besoin de rien. Les mains doivent être situées juste au-dessous de vos épaules, vos genoux juste au-dessus de vos hanches. On rentre le menton. On inspire naturellement, on s'auto-grandit, on pense à l'allongement, hein, comme on a vu au début. On expire, on se vide naturellement de son air. Maintenant, faux faut on bloque le nez, on bloque la bouche et on avale le ventre. On n'en peut plus, on reprend une belle inspiration. On expire, on relâche. Allez, on le refait deux autres fois. Je parle pas et on est parti. Je le fais avec vous. Dernière fois. Good. On va s'asseoir sur nos talons. On prend une belle respiration. On relâche bien la tête. Et on glisse nos mains vers les genoux. Okay. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de liker et surtout de partager avec vos amis euh, cette vidéo. C'est vraiment une très bonne pratique. Vous pourriez la faire au moins trois fois par semaine. Peut-être même un petit peu plus si vous êtes motivé à retrouver un ventre plat plus rapide. Je vous souhaite de belles pratiques et à très bientôt